Le lycée nous a emmenés ici afin d'avoir de, des informations sur différentes formations euh, dans différents corps de métiers. Donc euh, nous, dans le commerce, euh, d'avoir des euh, les informations sur euh, quelle école peut nous prendre, dans quelle spécialité. Et euh, comme ça, ça permet d'avoir un choix plus rapide pour s'inscrire sur Parcoursup. Alors l'intérêt d'un salon Infosup, pour moi, c'est euh, déjà euh, aider les jeunes qui, euh, comme moi, ils ne savent pas trop ce qu'ils qu veulent faire. C'est vrai que c'est important parce que nous, euh, à notre âge, on est quand même... Euh, on manque d'informations et tout ça, du coup, ça permet de nous donner pas mal de renseignements. Et là, on voit, il y a beaucoup de monde et tout, l'ambiance est sympa et c'est euh, cool, ça nous aide beaucoup. Dans les sites internet, il n'y a pas forcément toutes les réponses que j'attendais. Là, j'ai pu avoir quelques réponses, comme sur l'alternance, euh, comme aussi sur euh, comment s'intégrer quand je vais arriver euh, l'année prochaine. Je ne sais pas trop quoi faire, donc j'ai beaucoup appris et beaucoup découvert avec ce, ce centre-là. Donc ça a été un plaisir de, de venir dans cette soirée. Sachant que moi, je n'ai pas pu venir ce, dans la journée, donc je suis venue vraiment que ce soir. Pour nous, l'intérêt de venir à ce salon aujourd'hui, c'était de surtout rencontrer des professionnels, pour, pour prendre des informations, pour pouvoir consulter bientôt, et euh, du coup, pour rencontrer des professionnels. Et nous, on était beaucoup, on était plus intéressés pour le BIT et mesures physiques. Euh, voilà. Est-ce qu'on aimerait bien rentrer à l'ENAC ou faire contre l un pilote, par exemple. Et donc euh, on est venu à, euh, au stand de l'unité pour euh, se renseigner sur euh, les formations euh, qu'on pouvait faire pour entrer dans cette filière.